Il y a beaucoup de gens qui passent pas à l'action et si j'ai un avis là-dessus, je sais pas vraiment. C'est pas facile parce qu'on a des problèmes d'argent, on a des problèmes de temps, on a des problèmes de vision, on ne comprend pas en fait. Moi aujourd'hui je comprends tout ce qu'on m'a dit avant. Et comme le disait, bah écoute Leandro, il faut que tu passes à l'action. Rien que ce terme, je le comprenais pas en fait. C'est-à-dire quoi passer à l'action Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à l'action Comment on reconnaît qu'on passe à l'action Je ne savais pas. J'ai été embauché comme commercial pour vendre des sites internet. Et bien des sites internet partout dans la Bretagne. Jusqu'à ce que je me fasse virer pour excès de très grande vitesse sur l'autoroute. Flash, je me suis fait arrêter et j'ai perdu mon permis tout de suite, immédiatement sur le champ. Et en même temps, moi, j'ai perdu mon travail directement. Je crois que j'ai fait trois mois de chômage, je crois. Le temps de monter ma propre boîte de conseil de consulting, j'avais 25 ans. Et, euh, et je me suis lancé. La raison pour laquelle j'ai monté la boîte de conseil, c'est parce que j'étais euh, bon, très bon consultant web marketing et très bon consultant commercial. J'avais aussi à l'extérieur de ça, beaucoup de gens qui me contactaient pour que je les aide à développer leur affaire. Et euh, du coup, je me suis quand même dit, allez, je fonce, de toute façon, je suis tellement bon que ça va forcément marcher. Et, euh, et ben pas forcément. J'ai eu mes premiers clients, mais ça a été très, très dur les premières années. Euh, C'était une période difficile, oui, je pense, parce que Léandro, il veut tout, tout de suite. <rire> et qu'il voulait que ça aille vite aussi, clairement. Il se cherchait il, avait, il a besoin de reconnaissance. Et que à cette époque-là, il n'en avait pas. mais que ça lui suffisait pas. Ma motivation, elle était... Euh, de pouvoir euh, donner de l'argent à mes parents, donner de l'argent à ma femme, euh, préparer l'avenir de mes enfants et euh, de faire en sorte que euh, toutes ces personnes-là aient l'argent, que je sois là ou pas là en fait. Euh, mon petit frère est décédé et euh, je m'en suis toujours voulu, qu'il n'ait pas eu l'argent pour pouvoir profiter de la vie tant qu'il en avait une. Et euh, aujourd'hui, j'ai plusieurs soeurs au Brésil, euh, parce que je suis brésilien, j'ai ma femme, j'ai ma fille, j'ai f... mes parents, euh, aujourd'hui, pour moi, tous ces gens-là ne doivent pas manquer d'argent. Et aujourd'hui, euh, j'ai terminé le mois à 80 000. Et en récurrent, en automatique, et euh, quasiment sans aucun travail de ma part. C'était un choix, et euh, je pense qu'il est, est là aussi le départ de, de cette, cette nouvelle activité et de, de son évolution. Et donc, pour rentabiliser les choses, ben, il faut implémenter tout de suite les choses les plus pertinentes, les plus percutantes. C'est vrai que ma vie de trading n'a pas changé, mais par contre, mes dépenses ont changé. Là où avant je dépensais peut-être 500 euros par mois, ben aujourd'hui je, je, je crois que je, je dépense quand même 10 à 15 000 euros par mois. Euh, dans des dépenses du quotidien, en fait. Euh, bon bah, Un petit cadeau par-ci par-là, pour ma fille, pour ma femme. Euh, le fait de permettre à ma femme de pouvoir prendre une journée ou deux de plus de congés dans son travail. J'ai une bibliothèque Ikea qui est aujourd'hui remplie que de BD, alors qu'avant, elle était remplie que de livres d'entrepreneuriat. C'est vrai que je ne réfléchis plus à aucun coup. Après, bien sûr, on travaille beaucoup. je travaille énormément. Et euh, les caméramans qui ont passé la journée avec moi, qui sont en face de moi quand je tourne ces vidéos, savent que je passe mon temps soit au téléphone, soit à régler des choses à droite à gauche, soit à taper des mails, soit voilà. Je passe mon temps à bosser. Mais derrière, ben c'est parce que j'adore ça en fait. Après, j'ai une équipe en or, donc euh, j'ai envie de te dire que ben, tu as une équipe en or, euh, tu as rien à derrière en fait. Et les gens, ils s'autogèrent, ils, ils adorent travailler. En fait, elles euh, me permettent de pouvoir euh, faire en sorte que je travaille moins et de faire en sorte que mon service que je rends à mes clients soit plus qualitatif. Par exemple, je peux tourner ces vidéos et on pourrait la tourner pendant deux heures, trois heures et pouvoir, moi, mettre mon téléphone sur avion que, bon, il bah, y a quelqu'un de mon équipe qui à les appels. Et donc, ça ne couperait pas le flux de travail, ça ne couperait pas le flux pour les clients. Et euh, bah, ça, c'est ça que m'apporte l'équipe. T'as pas besoin de sourire aux gens si t'as pas envie de sourire aux gens. T'as pas besoin d'être sympa si t'as pas envie d'être sympa euh, parce qu'en fait tu cours après l'argent. Non, si tu cours plus après l'argent donc euh, t'as envie d'être qui tu es donc euh, sois qui tu es en fait. J'écoutais un livre euh, audio l'autre jour, je l'ai dans ma bibliothèque et la bibliothèque est tournée vers là et ça s'appelle Oversubscribed. Ce livre m'a explosé la tête. Et dans Subscribed, il donne 12 conseils dès le début du livre et un des conseils c'est les gens qui sont libres, les stars, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, créer leur propre marché. C'est-à-dire que euh, vous avez la masse et puis lui, il est tout seul à côté. Et les gens veulent être chez lui au lieu d'être dans la masse parce que lui, il a créé son propre univers et qui il est et son propre marché. Être entrepreneur, c'est de créer ton propre marché. Mais, euh, mais, mais oui, euh, quelqu'un qui reste assis sur sa chaise et qui ne marche pas euh, ira moins loin qu'un con qui marche. Donc euh, quelqu'un qui reste assis dans sa chaise dans une pièce à écouter et à ne pas implémenter, il y a moins loin qu'un gars qui fait chier tout le monde à rentrer et sortir mais qui implémente en fait. Libre quoi, c'est... Euh... T'as plus de chaîne, tu fais ce que tu veux.